J'ai 64 ans, donc je suis à la retraite. Je suis suivi par une curatrice. Alors, euh, comment ça se passe bien, elle me donne un temps par semaine, qui est de 50 euros. Il euh, faut savoir que certains ont moins, certains ont plus. Moi, j'ai 50 euros. Vous savez pourquoi vous avez 50 euros Non, ça a été décidé comme ça. Bon, ça me permet de, de m'alimenter en cigarette parce que je fume. Là, j'essaie de diminuer et ça s'en ressent sur mon budget. Sinon, je n'ai pas de budget propre à part les sorties que l'on fait. Je n'ai pas besoin de, vraiment d'avantage de, de, puisque tout est versé à la maison de retraite, plus des, des aides sans doute parce que ça ne doit pas faire le joint. Bien que ce soit une des maisons de retraite les moins chères, c'est l'EHPAD d'Iéna. D'accord. Et vous avez l'impression que. Est-ce que vous avez parfois des envies qui sont, que vous ne pouvez pas réaliser parce qu'ils vous manque de l'argent Est-ce que vous pouvez en demander un peu plus ma, ma plus grosse envie, c'est de, de conduire, mais j'avais une voiture, je l'ai abandonnée. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Faut se faire une raison en prenant de l'âge. Pour vous, c'est quoi l'argent C'est ce qui permet d'être autonome. C'est de, de l'autonomie et, et de la gestion aussi. Que vous... ça, ça peut permettre des, des rencontres également. Donc, c'est ce qui permet de faire des liens pour vous, c'est ce qui permet d'aller aussi vers les autres, c'est ce qui permet d'avoir des liens. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes empêché euh, aujourd'hui vous, vous avez l'impression que vous pouvez être empêché dans, justement dans votre vie euh, sociale, amicale, à cause de problèmes d'argent Oui, par exemple, j'ai des petits-enfants maintenant, quatre, et je ne peux pas les gâter. Ça, ça me frustre énormément. Vous en avez parlé, à votre tutrice, votre... Pas, pas spécialement. Peut-être qu'il y aurait une solution pour ça. Euh, avant d'être à Carcassonne, j'étais sur Périgueux. J'avais une prime à Noël qui me permettait justement de, de faire des cadeaux. Là, euh, cette année et l'année dernière, et puis que je suis ici, il n'y a plus de cadeaux. Enfin, ce n'est pas l'essentiel. Oui mais c'est la première chose que vous m'avez dit. En fait, vous aviez envie d'avoir un peu plus d'argent pour donner. Oui. Et, et mieux recevoir. <rire> et pas obligatoirement de l'argent. Recevoir. Non, voilà. De, de l'amour et, et tout, le, tout le reste. Vous parlez un petit peu d'argent avec euh, votre tutrice, avec... Euh... Très peu, je sais pas, très peu. Parce que, est-ce que vous avez l'impression que quand on parle d'argent, c'est toujours, c'est simplement des chiffres et On dit voilà, c'est 50, c'est 30, est... et est-ce qu est que parfois vous avez pu dire, vous avez, on vous a permis, vous avez osé dire que pour vous l'argent, c'était pas simplement euh, de la comptabilité, mais que c'était ce, ce lien avec les autres, vos petits-enfants, etc. C'était ça le... Que... Oui, certes. J'en je, je, ai parlé de, de, de, de, de tout ça, parce que, par exemple, il s'est avéré que quand je vais à l'hôpital, ça me coûte 20 euros. Et vous le prenez sur vos 50 euros Non, euh, c'est directement versé par mon compte. Et aussi, une, une chose pour laquelle je suis descendu à Carcassonne, puisque je suis natif de Carcassonne, je, je commence à songer à ma vie future, qui sera plus une vie. Je, je voudrais euh, que mes, mes enfants n'aient pas euh, à verser d'argent euh, pour euh, ma sépulture. Donc il y a aussi cette dimension-là oui, en... oui, oui. Et c'est un peu d'héritage plutôt que, que des dettes. j'ai été euh, envoyé en euh, maison de retraite par le corps médical. Moi, je ne le souhaitais pas. Vous rester chez vous Oui. Dans votre maison Et ma soeur a pu récupérer quelques affaires, mais il euh, y, y a des manques. Et bon, je ne sais pas où, où, tout, où tout ça est passé. J'avais des souvenirs de mes parents ou de mes grands-parents. Je ne sais pas ce que c'est de... Euh, ça veut dire que vous, étiez, vous aviez une maison qui a dû être vendue, peut-être Non, non, j'étais en location. D'accord. À la zone. Donc, on va dire que votre patrimoine, euh, vous l'avez un peu euh, perdu oui, de ici. vie. Voilà, mais c'est irrémédiable. Et ça, donc, vous n'avez pas pu en parler, on n'a pas pu vous expliquer ce qui s'était passé Vous n pas de. Ça, ça s'est fait ah. très vite. Ah. Et moi, j'étais à l'hôpital. Est-ce que vous avez le sentiment d'être soutenu, accompagné, aidé Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore des progrès à faire de ce côté-là Comment vous voyez la, la situation Sur le point de vue financier, c'est sûr que je suis aidé sur point de vue paperasserie aussi et ça, ça me fait pas de mal parce que j'ai je, je, je horreur de ça et après les, les soutiens c'est comme, comme ici si vous voulez où on peut se, se rendre et, et vivre une autre vie. Le GEM c'est une ouverture Tout à fait. C'est important pour nous Oui, ouais, j'en suis vice-président. On se fait ce, son repas. Entre, entre nous, euh, on, on sort, on sort euh, au moins une fois par mois. Là, hier, par exemple, nous étions au bowling. Ça, ça change les idées et ça, ça, ça fait du bien. Vous aidez l'entre vous Oui. Il y a une fraternité du gène. Oui. Euh, et on y rentre assez facilement, je trouve. Je ne le vite de sa place. Le, le groupe d'entraide mutuelle, en fait, c'est d'entraide mutuelle. Et vous êtes tous très différents en même temps. Oui. Bah, je fait, regarde, je vois des visages, je vois, visage, je vois euh, des âges différents, des visages différents. C'est sûr. Et cette différence, c'est un, une, une force. C'est une, une richesse. Tout à fait, oui. En fait, c'est vous qui avez beaucoup à apporter euh, à la société autour, parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, tu avais parfois cette gêne un petit peu d'être redevable, parce que. Euh, mais est-ce que, euh, finalement, vous, vous, en étant au GEM, en faisant des activités, en allant dans les lycées, parfois euh, faire des rencontres, avec, vous avez beaucoup, vous, à. À, à donner et de... à porter de notre Oui, oui, tout à fait, et à faire reconnaître notre, notre maladie qui est, qui est inconnue en fait. Je sais pas vous si vous connaissiez avant de nous rencontrer, mais. Invisible. Maladie invisible, c'est comme ça que oui. vous l'appelez. Oui, oui. En fait, vous aimez beaucoup? partager vos expériences, c'est oui. important pour vous de témoigner, oui. de parler, oui. Oui, de prendre la ça... parole. C'est ça. Parce que ça, ça nous rend notre, notre équilibre. Et si vous avez d'autres euh, collègues euh, journalistes qui peuvent venir et qu'on témoigne aussi à nos tours, ça serait bien parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui viennent s'intéresser à l'handicap, à l'handicap psychique. Voilà. Et c'est vrai que c'est très intéressant que vous venez nous voir. Et si vous pouvez dire à vos, à vos confrères qu'ils peuvent venir et vendre, pas vendre le j'aime, mais expliquer, mais d'expliquer, mais d'expliquer c'est quoi l'handicap, l'handicap invisible, on serait le, les plus heureux de transmettre ces messages-là. Oh, oh, oh, oh,